Bienvenue sur Embarque Je fais des vidéos en caméra subjective La plus encore N'hésitez pas à vous abonner, à liker N'hésitez pas à partager Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Eurotruck Simulator 2 Je vous fais ce petit gameplay Au revoir off dans le montage parce que je me suis rendu compte que j'ai eu un problème à l'enregistrement c'est le son du jeu en fait c'est le lancement d'une série que je ferai sur horror truck j'espère trouver le problème dans le dcl ce que vous voyez sur les images route roule sans remorque. envie de vous commencer comme ça, c'est une vidéo gaming en fait. Et le jeu qu'on met, c'est sur Europe Truck Simulator 2. Pour ceux qui connaissent, et se trouve ce jeu très bien au niveau graphisme. Et bien, vous m'avez pas... Là je fais la voix pendant le montage donc vous m'avez pas... En train de jouer quoi Mais j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire Parce que... J'aurais mis du temps à la faire et euh, ah oui, est-ce que je voulais aussi vous demander... C'est... Enfin, nous y voilà. Est-ce que... Est-ce que ça vous intéresse Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur ma config PC Parce, parce que je peux la faire. Euh, mon PC n'est pas tout neuf, mais je peux la faire. Et là, on est en train d'arriver à, à l'endroit où la vidéo se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.